Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 245 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à Enemy Mine. Enemy Mine qui est tout simplement un jeu de à up. Donc euh, tout ce qui est plus classique. Euh, on va y jouer, c'est parti. Euh, je sais pas combien de temps ça va durer, en tout cas j'ai commencé un peu à regarder à, à quoi ça ressemblait et c'est sympa. Il y, a, voilà, il, y a, il y a des trucs vachement sympas. Donc on va se faire le niveau 1. Hein. On va faire plusieurs niveaux. Donc voilà, j'ai des ennemis qui arrivent. Il n'y a pas trop d'histoire. Vite fait, là, Alors on a des vaisseaux. Hein. C'est un chez up. J'ai des ennemis. Je vais prendre possession d'un vaisseau. Et on va tirer. Alors vous voyez que je peux prendre possession de n'importe quel vaisseau avec le bouton A. Parce qu'en fait, du coup, je vais devoir tirer sur mes ennemis. On est d'accord. C'est mieux. Euh, si par exemple lui, je veux prendre possession de lui, hop. Euh, par contre, il a pas beaucoup de vie parce que je lui avais tiré à moitié dessus, hop. Et je me sers de, je me sers donc de ses de ses armes et donc de, de ses meilleures armes suivant, suivant le vaisseau que je prends. Et le but, pour moi, c'est de jamais mourir. On est d'accord. Hein. On est d'accord, on est d'accord, sachant que. Hop. Alors par contre je sais plus comment je me retourne. Il y a un bouton pour se retourner. Hop. Alors pour l'instant c'est tout simple. What's happened Press to continue. Et je crois que je vais avoir un boss dans pas longtemps. Restart wave. Ok donc là je suis mort, c'est trop bien. Ok, voilà, donc je suis mauvais. C'est un chef de où je suis mauvais. Hop, pour l'instant, ça va. Faut vraiment que je prenne la main, là. Oh, ils ont pas de munitions, ça, ils ont rien. Pensais qu'on pourrait tirer avec eux, mais pas du tout. Ok, donc là j'ai perdu, comme une grosse merde. Alors pour vous dire que quand j'ai essayé le jeu euh, pas longtemps, j'ai gagné quand même. C'était pas. Euh... Et donc là, bah, je suis juste nul en fait. <rire> voilà. Presse à tout capture et c'est parti. Peut-être qu'avec le clavier, parce que j'ai joué quand j'ai joué la première fois j'étais au clavier, peut-être que je suis mauvais euh... pour viser, je sais pas. En tout cas... Pour l'instant j'ai plus de munitions. Alors vous avez vu aussi que l'effet d'une explosion entraîne aussi... Entraîne l'explosion de, de son copain à côté. Alors déjà j'ai l'air d'être un peu, un peu meilleur. Euh, ça a l'air aussi de modifier un peu mon vaisseau. Quand je fais des choses. Il euh, y a des choses en fait. Donc, okay, okay. Ah mais non non non j'ai plus rien. Ok donc je sais pas. Presse R1 to return. Ok donc j'ai trouvé comment retourner Et il y a ok Google qui vient de se déclencher je ne sais pas pourquoi. Hop là, on a récupéré un meilleur destroyer qui a un peu plus de vie. Ouh, j'ai passé le deuxième niveau. Enfin la deuxième vague du moins. Euh, je sais pas s'il y a un boss euh... je me... Non, j'ai pas dû aller jusque là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bestiole-là C'est des balles qui vont, hop, en plusieurs sens. Enfin, qui, qui font des zigzags. En, en tout cas, je trouve, je trouve l'univers vachement sympa. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce jeu euh, Ça réagit bien. Le, les graphismes sont sympas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de de, de mauvaise surprise en tout cas. Lui, il faut que je le prenne. Ouh et pour moi. Oh oh Par contre, il est bientôt plus, lui. Oh non Je voulais prendre le contrôle, mais en fait, pour prendre le contrôle, c'est pas si évident que ça, en fait. Il vaut mieux être petit, des fois. Alors pareil, par contre, quand on récupère un bonhomme, je sais pas si on récupère aussi sa vie. Je me pose la question. Donc là, j'en ai détruit plein en même temps. Est-ce que j'ai gagné mon niveau Oui. C'est parti. Il me dit quelle était mon arme favorite. Alors je trouve ça vachement bien pour un em up parce que tu peux prendre le contrôle de tes ennemis. Et ça, je n'avais pas vu ça. Enfin... Après j'ai pas, pas connu tant de jeux que ça mais j'avais jamais connu un truc comme ça. Voilà. Oh, con c'est quoi ça J'en ai tiré plein pendant un moment. Extra life. Ok, donc j'ai une vie extraordinaire. <rire> Par contre, en fait, là je vais être mauvais. Voilà, donc faut que je restarte ma... restart à chaque fois et je crois bien que c'est mal barré. Faut vraiment que je fasse attention à la vie, Il faut changer de vaisseau assez souvent. faut Changer de vaisseau souvent. Oula, dis donc, je commence mal mon niveau avec un vaisseau à moitié pété. Aïe, on s'en fait encore quelques-uns là. Je suis bien chaud bouillant. Oh non, un boss. Il du, du. Oh, y, y a une alarme qui se déclenche. Ça pue le boss de fou. Sauf que bah, j'ai un. un... Voilà, voilà, je suis mort par défaut tout seul. Voilà, voilà, donc je pense que je vais perdre 40 fois. C'est quoi ça Qu'est-ce que tu veux que je... Ok, voilà. Ah, voilà. j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas si je peux continuer, mais si je continue, ça va recommencer. Ouais, non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de recommencer. pas intéressant. Euh, bon, je, je, je refais juste un petit peu, histoire de voir si je peux m'améliorer. Hop. En fait, ouais, c'est juste dommage qu'on ait pas plus de vie sur, sur, sur les sur les sur les vaisseaux qu'on contrôle parce que du coup euh, du coup, il ouais, faut changer, changer très, très souvent. Le boss, par contre, euh, je trouve qu'il était totalement infaisable. Hein. Le mec euh, le mec bah tu te faisais au moins tirer deux balles dessus, donc euh, c'était un peu compliqué quoi, je trouve. Après, le décor que j'avais envie de parler aussi un peu du décor. Voilà donc j'ai perdu, je restart la wave encore, ça me saoule. Euh, on va s'arrêter là. Euh, je pense qu'on a fait le tour du jeu, enfin je, il y a d'autres niveaux, d'autres monstres, d'autres machins. Voilà c'est un choose et up il a sa particularité de pouvoir prendre le contrôle des adversaires et d'ailleurs vous êtes un peu obligé de prendre le contrôle des adversaires. Euh, parce que sinon vous n'avez pas assez de vie. Du coup, je pense que si on est assez habile à faire ça, on peut, je pense, jouer bien longtemps. Moi, je suis très très nul de Shoes em -up, comme vous avez vu, hein, je me fais tirer dessus assez rapidement. Je sais qu'il y en a qui, c'est des barreaux, il y en a qui passent à travers les balles, à travers, à travers deux balles, etc. On va se croit dans Matrix, dans les jeux sous em up Donc, euh, donc je pense qu'il y en a qui sont bien meilleurs. Voilà. Donc, euh, voilà, si vous aimez les jeux, les jeux de em up vous ne serez pas déçus. Moi, je le conseille, ce jeu est vraiment sympa. Euh, il, fait, il fait vieux et pourtant, on, pourtant il est jeune. Et, euh, et puis voilà tout ce que je veux en dire, si vous avez aimé ce test, si vous l'avez aimé, putain je parle vraiment trop vite aujourd'hui, si vous avez aimé ce test n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à aimer, à pas aimer, euh, si vous l'avez aimé surtout partagez, abonnez-vous, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut